Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui que nous avons avec nous, il s'agit de Playbox, que vous connaissez très certainement. Salut Playbox, comment ça va euh, Bonjour à tous, mais écoute, ça va super bien Kino, et toi Est-ce que ça va Ah bah, ça va, ça va super bien je suis content de, de t'interviewer. Fallait que tu passes à un moment ou à un autre, hein. t'as pas été le premier parce que bah... Euh, par favoritisme, on va dire, puisque tu fais partie du staff halo.fr euh, Mais je vais te laisser parler de toi pour les personnes qui, qui ne te connaissent pas. Alors moi, c'est Playbox. Euh, donc, euh, bah, écoute, je fais partie du staff d'Halo.fr, effectivement, comme tu as pu le dire. Donc, je fais partie de, de l'événementiel. Donc, avant, je m'occupais des soirées Forge sur Halo 5, ou des après-midi Forge. Et ensuite, euh, je suis parti euh, dans la session Orion Projection. Et j'ai aussi une chaîne YouTube du nom de Playbox36. Wow. Et je suis aussi modérateur de, du groupe. Ben je suis le créateur du groupe Halo français. Et maintenant, il s'est renommé à Halo.fr. Donc, un groupe Halo sur Facebook, tout simplement. On va lire as Toi, t'as énormément de, de cordes à ton arc. Euh, finalement, ça irait plus vite de dire les, les trucs que tu fais pas. <rire> euh, Qu'est-ce que je fais pas ben, Par exemple, je fais pas de la musique. <rire> voilà, tout ce qui est composition, oui. je fais pas. <rire> oh, si tu es là aujourd'hui avec moi, c'est pour euh, tes talents de, de créateur. Tu es un créateur, un machinéaste et tu fais aussi des, des affiches, des, des. Comment on peut appeler ça des, des fan art euh, Fan art, on peut même dire, euh, je l'ai vu euh, revenir assez souvent, des genres de petits posters. Posters ben, J'avais envie d'appeler de, de, ça comme ça justement qui sont vraiment magnifiques, qui ont été repris par 343 dans des euh, Allo... Euh, comment ça s'appelle Allo euh, Spotlight. Euh... Spotlight. Euh, donc en fait, 343 euh, met en avant le travail de, de la communauté. Et tu y es passé à plusieurs reprises. Donc c'est pour montrer quand même que tu as euh, un petit talent derrière. Et la question qui me vient, c'est depuis quand est-ce que tu crées comme ça euh, Alors, ouh, ça fait très très très longtemps euh, que je crée, alors je, il me semble que tout ce qui touche à photoshop euh, donc que ce soit tout ce qui est euh, des images personnalisées, des montages photos, pardon euh, ça, aux alentours de 2011-2012, c'est à partir de là que j'ai commencé à toucher à, à photoshop ensuite pour tout ce qui est machinima, alors vous allez tous rigoler mais je pense qu'on a tous fait, euh, on a tous commencé par ça euh, mes premiers machinima que j'ai jamais postés, mais par contre que j'ai réalisé avec euh, roulement de tambour avec un vieux téléphone. Eh oui, eh oui, oui j'ai commencé avec un téléphone en <rire> filmant euh, bah, ma télé. Oui. Et anecdote, euh, mes machinima que je réalisais avec mon téléphone, je les montrais avec mes potes, enfin à mes potes, euh, dans le bus. En partant du collège et en revenant du collège, je montrais mes machinima à mes potes comme ça. C'est comme ça que, comme que j'ai commencé ah, ben mes machinima. C'était ton premier public euh, Oui, c'était mon, mon premier public. Ah. Bah c'est vraiment génial. Du coup, en fait, tu as commencé à créer directement sur Halo. Tu n'as pas commencé avec un autre univers Ah oui, oui, j'ai commencé avec Halo. Qu'est-ce qui t'a lancé sur la création Parce que c'est quelque chose qui prend du temps à chaque fois. Il faut arriver à maîtriser un logiciel. Euh, toi en plus, donc, euh, tu as, y a, autant il y a les logiciels de montage vidéo, mais tu as aussi euh, ce qui touche à l'image euh, pour les posters. Euh, C'est deux mondes qui sont assez différents, pourtant connectés. Ça prend du temps à savoir maîtriser tous ces logiciels. Alors dans un premier temps, euh, ben, je peux bien vous citer à l'OQG à l'époque. À l'époque <rire> bien sûr, ben, vos vidéos, parce que euh, quand tu tapais euh, Allo sur YouTube, euh, ben, la plupart du temps, vous tombez sur QG. Donc il y a aussi euh, ben, toi, Kino, alias Spartan Kilk, je ah n'ai jamais oublié ce, <rire> ce pseudonyme. Euh, bien sûr, il y a les confrères euh, euh, ben Max17 et bien sûr Red Link qui faisait de, de sacrés machinimas. Et en fait... Euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la création sur Halo. Et en fait, euh, par contre, il y a juste un machinima. Alors, je ne saurais plus euh, le nom du machinima. Mais pour vous donner euh, un nom, en fait, c'était les machinimas de Final. Avec, euh, oui. alors, par contre, la chaîne YouTube, je ne me rappelle plus trop. C'était Numérimax. Voilà. Euh, et en fait, c'est... Funhouse fun avant et numerimax après. Voilà. Et, en fait, c'est eux... J'ai eu le déclic, il faut que je fasse du machinima. Voilà, c'est à partir de là où j'ai voulu me, me lancer dans le machinima. Et c'est vrai que tu te rapproches effectivement du genre de, de la NumériMax euh, en règle générale. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que... Alors moi j'aime beaucoup l'humour, mais... Moi, dans mes machinimas, il euh, y a très peu d'humour et c'est assez souvent, c'est un peu, entre guillemets, un peu dark. Euh, quelle quel est, de toutes tes, tes créations, quelle est euh, celle où tu es le plus fier Ouh là, là, là, là, là alors, euh, je dirais la relique. Euh, c'est un machinima quasi muet, mais je sais pas, il y a un truc qui se dégage avec ce machinima, que j'aime beaucoup. Et ensuite, le deuxième machinima où je suis le plus fier, ça a été Vega. Euh, parce que, en fait, ça a été un oui. projet tellement ambitieux à la base. Et je me suis un petit peu amêlé les pinceaux pendant le montage et tout. Ça a été très compliqué. Et le fait de le sortir, ben, en fait, c'est un défi que j'ai euh, réussi à, à relever, en fait. Donc, je dirais euh, Vega et la relique. Et Alors, on attend tous Halo Infinite, aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier au niveau de la création que, que tu attends sur ce jeu en particulier Moi en fait ce que j'attends d'Halo Infinite c'est qu'il fasse ce que fait Halo 5 mais un mieux voire légèrement mieux Ça veut dire une forge légèrement plus poussée Un mode cinéma encore plus poussé Et ensuite on verra pour la suite Mais euh, c'est vrai que au fond de moi, j'aimerais vraiment qu'il pousse le, le bouchon très très très très loin et qu'il nous fasse quelque chose de bien, bien sûr. Ouf, hein. euh, moi, je te connais un petit peu, donc je, je sais certainement ce que tu vas répondre. Euh, mais quels sont les univers qui t'ont inspiré dans tes créations Les univers euh, officiels euh, Parce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure... Euh, donc de la Numérimax et d'autres noms comme ça, qui, qui t'avaient poussé à faire du machinima. Mais là, c'est vraiment les univers qu'on peut retrouver à la télé, peut-être même des musiques qui peuvent t'inspirer, en règle générale Alors, alors attention, parce que vous n'êtes pas prêts. <rire> alors, il euh, y a tellement d'univers aussi riches que Halo, tellement incroyables. Euh, déjà, euh, je pense qu'on va être d'accord, euh, en termes de séries TV... Bien sûr, il y a Stargate. <rire> oui, de la part de quelqu'un qui s'appelait Spartan Tilk à l'époque. Voilà. Hein, <rire> <rire> Ensuite, euh, j'ai beaucoup aimé The, euh, Lost. Bien ouais. sûr, Lost. Euh... Moi aussi. Là, Pour l'instant, on est 100% d'accord. Ensuite, euh, après là, peut-être que ça n'a pas vraiment te parler, mais par exemple, il euh, y a une série que j'ai beaucoup aimée, c'est Stranger Things. Alors, euh, je l'ai vu, moi, j'ai très certainement moins accroché que toi. Mais je reconnais le, le style années 80 que, euh, qui t'a inspiré dessus. Voilà. Et ensuite, en termes de, de licence euh, forte, bien sûr, euh, donc ça, par contre, c'est vraiment... Euh, c'est une, une trilogie qui est dans mon cœur. C'est euh, Matrix. Matrix, c'est vraiment... Euh, c'est un univers qui est juste ouf. Et ensuite, bien sûr, il y a Alien... Il y a les Star Wars, fou, il y en a tellement. Je pourrais même pas... Il y a aussi bah, tu les... vois, dans, dans tout ça, je te disais que je pensais que je... Tu... Enfin, tu me surprends, parce que pour moi, tu es allé dire euh, Dragon Ball. Ah, souvent, une fois sur deux, quand, quand je suis avec toi, euh, tu me parles de Dragon Ball. Et là, aujourd'hui, où je m'attends à tu parles de Dragon Ball, <rire> tu t'en parles pas. <rire> mais tu sais, mais, mais tu sais, tu sais j'ai regardé, euh, regardé mon petit placard, et là, je vois Dragon Ball, et, et j'allais le dire J'allais dire, t'as été plus rapide que moi Ah, pardon, <rire> pardon je t'ai coupé. <rire> <C 'est... rire> mais c'est vrai, oui, Dragon Ball, ça a été, euh... ça a été une... une grosse partie de mon enfance, parce que ben, quand je revenais du collège à la télé, c'était Dragon Ball Z. Mais après, euh... il y a d'autres licences qui, euh, pour mes créations, euh, m'ont beaucoup inspiré. Beaucoup inspiré. Dragon Ball, ça m'inspire, mais c'est très spécial. Dragon Ball. J'arriverai pas à prendre de Dragon Ball et les mettre dans mes créations. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, non, je vois complètement. Il y a des univers comme ça, pareil, qui me plaisent, mais c'est pas fondamentalement là où je veux aller. Et quel... Est-ce que tu aurais quelque chose à dire euh, à des jeunes créateurs ou à des futurs créateurs qui nous écouteraient euh, aujourd'hui Alors oui, euh, j'aurais un petit message pour les personnes qui voudraient se lancer. Peu importe la création, mais on va quand même se concentrer sur le machinima. <rire> Je trouve que c'est quand même un domaine qui est assez compliqué, de mon point de vue, actuellement. Euh, tout simplement parce que sur YouTube, euh, la création euh, est devenue... Euh, on va dire ça fonctionne plus. La création ne fonctionne plus sur, euh, sur YouTube. Alors oui, quand tu fais une vidéo sur YouTube, c'est de la création. Mais de la création pure, comme des courts-métrages, des machinimas... On va dire que ça fonctionne de mou... enfin, ça fonctionne vraiment plus trop. Et en fait, euh, je, je... moi, si j'ai vraiment un message, c'est si vous faites un machinima, euh, n'ayez pas pour but d'avoir des abonnés, d'avoir des vues, d'avoir... Juste commencez par vous faire plaisir. Commencez par vous éclater à raconter des histoires. Et si, par exemple, vous voulez faire le plus gros machinima de tous les temps, eh bien, essayez Essayez de le faire, et si vous échouez, mais c'est pas grave, au moins vous aurez essayé, et avec, par exemple, les défauts que vous aurez, vous allez pouvoir avancer. Et après, au fur et à mesure, vous allez vous améliorer, et ensuite vous allez euh, commencer à peser dans la game. C'est comme ça que j'ai euh, fait, moi, par exemple, ou même toi, Spartan Tilk. On a tous commencé par euh, des vieux machinimas avec un scénario pas tip top et puis après, au fur et à mesure, euh, on a progressé, et c'est comme ça, et c'est de partout. Quand tu vois même, par exemple, les petits vidéastes Bien sûr. sur YouTube, qui maintenant, de nos jours, sont euh, des vidéastes qui font des millions de vues et tout, on a tous commencé comme ça. Donc, franchement, euh, peu importe ce qu'on vous dit, si vraiment vous avez envie de le faire, faites-le. Vraiment, faites-le. Mais pour moi aussi, tout ça, c'est des modes, en règle générale. Sur, euh, là, je ne parle pas de, des, des nouveaux vidéastes qui pourraient se lancer, mais euh, des types de vidéos qui plaisent. Euh, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de machinima, et il y avait des, des sketchs, on pouvait voir des sketchs un petit peu partout euh, sur Golden Moustache, tout ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est un petit peu essoufflé. Euh, mais je pense que ça reviendra, c'est quelque chose, ça, ça tourne, c'est comme tout. Alors, je, je suis plutôt d'accord avec toi, je pense que c'est, j'espère, et je touche du bois, pour que, en fait, les tendances changent. Mais en fait, euh, j'ai vu des vidéastes, des gros vidéastes qui font des petits courts-métrages un petit peu comme nous. Et eux, par contre, euh, depuis quelque temps, euh, ils regardent leurs stats et tout. Et effectivement, il y a une baisse. Les personnes, de nos jours, sont de moins en moins attirées par euh, le contenu euh, qui dure une vingtaine de minutes avec un scénario. Avec, euh... Maintenant, de nos jours, les personnes préfèrent regarder des vidéos de 10 minutes où tu as une personne qui raconte sa vie. C'est comme ça. C'est oui. malheureux. Et d'ailleurs, euh, j'aimerais faire une petite pub pour une, pour une chaîne YouTube qui est juste énormissime. C'est Mother... Alors, c'est Mother Brother. C'est une petite chaîne YouTube qui font des petits sketchs. Mais euh, en fait, tous leurs sketchs, c'est toujours dans le style rétro des années 80. Et c'est juste énormissime. Voilà. Euh... Et ben on, mettra, on mettra le lien... en en description pour que les gens euh, intéressés puissent voilà, aller voir. Et... Avant de, de se quitter, euh, est-ce que tu peux nous parler euh, de ton prochain projet Alors, mon prochain projet, alors j'en ai plusieurs, euh, j'en ai deux en tête. Il y, en a, il y a un projet où en fait c'est un machinima très noir, très dark, ouais. avec vraiment un message fort sur l'humanité, sur l'humain à lui-même. Et après par contre j'ai un autre projet est complètement fou euh, <rire> est... Alors attention, prépare-toi Le titre c'est Le pire machinima au monde Alors en fait oui, c'est un y a, petit machinima y a déjà un poster qui est passé euh, Qui est passé <rire> est, sur les réseaux C'est ça, et en fait c'est un truc que j'ai partagé sur Twitter sur Un petit peu Un petit peu tous les réseaux En fait c'est un machinima complètement barré Où en fait ça va pas arrêter De casser le quatrième mur Et là par contre effectivement euh, C'est du Dragon Ball Z à l'état pur, mais complètement je euh, tardais quoi. D'accord. Et eh ben, il me tarde de voir ça. C'est vrai que déjà l'affiche m'avait m'avait plu. Il y a vraiment un travail sur euh, sur l'affiche, euh, sur le poster euh, qui est bah c'est limite euh, du jamais vu quoi. Le truc, euh, le travail, euh, le travail dessus, euh, le comment on appelle ça. Euh, euh... Les effets, les effets, tous les effets que tu as mis dessus, euh, je ne vois même pas comment ça a été travaillé, en fait, tellement euh, la posture du Spartan est, est particulière, euh, ça, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup, Le, ton poster m'intéresse beaucoup, si c'était l'effet euh, si escompté, de t'en servir un petit peu de, de bande-annonce, sur moi, ça a marché. <rire> Après, euh, juste pour revenir sur cette affiche, euh, en fait, moi, je fusionne quelques logiciels, et il y a un logiciel qui te permet de de faire bouger des modèles 3D qui s'appelle Source Film Maker sur ouais. euh, Steam. Et en fait, à partir de là, tu télécharges les modèles 3D et après, tu peux euh, prendre des tu peux donner des formes, enfin tu peux donner des, des gestuels à tes Spartans et tu peux même les faire bouger en temps réel, comme si c'était... Euh, tu peux même faire un machinima avec ces modèles 3D. Mais bon, c'est beaucoup de temps. Euh, et en fait, moi, je prends juste ces modèles 3D, genre, je... Je leur donne des, des gestes, par exemple, il fait un geste de Kamehameha, par exemple, et ensuite ben, je prends un screenshot, je le mets sur Photoshop et après je mets plusieurs filtres. Par contre là, effectivement, sur Photoshop, il y a un énorme travail. Mais pour le modèle 3D, c'est plus simple que, que prévu, c'est pas si compliqué. Ah d'accord, eh ben, c'est génial, tu vois, même moi j'en apprends dans cette interview, ça, ça me plaît, c'est le genre de truc qui me plaît, ça. Je vais aller voir ça. Eh bien, Playbox, je te remercie de nous avoir donné un petit peu de temps pour, euh, pour cette interview. Mais Comme il y a je pas de dis à, à, à tous les autres vidéastes, euh, ce n'est qu'un premier. Euh, il y a toutes les chances que tu reviennes euh, nous voir euh, euh, pour parler de, de tes prochaines créations ou peut-être d'Halo Infinite quand il sortira. Euh, donc voilà, c'est avec plaisir que tu reviendras euh, nous parler de tout ça très rapidement. Il n'y a pas de souci. Et encore une fois, merci à toi Playbox pour, pour toutes les créations que tu peux faire, qui, qui sont euh, enfin, véritablement géniales. Et merci à toi pour cette interview. Eh bien, merci à toi Kino, merci à toi et merci à vous d'avoir fait cette petite interview. Merci, ça fait plaisir et ça, fait, ça réchauffe le cœur. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous et vive Allo! Vive Allo! C'est oh, oh, oh, oh. Noël bientôt! Pourquoi pas?